Salut, je m'appelle Paul, je suis consultant en assistance maîtrise d'ouvrage chez talent et je suis passionné de guitare et de chant. J'ai commencé la guitare à 12 ans et quand j'ai terminé ma prépa et mon école d'ingé, là je me suis mis à fond. C'est vrai que c'est beaucoup d'organisation, de gérer euh, travail et passion et ça s'est fait petit à petit et maintenant je pense que j'y suis. Je suis arrivé chez Talent en prenant un métier qui était lié à ce que j'aime faire en sciences, donc les sciences de l'information. Je suis product owner, je dirige une équipe d'une dizaine de développeurs. Je travaille sur un projet d'une centaine de personnes qui permet de gérer les échanges entre les fournisseurs et le distributeur d'électricité. Il faut comprendre rapidement les, les différents enjeux qui contraignent le projet, savoir rapidement prendre des décisions et les bonnes décisions. Il faut avoir un souci de qualité permanent et être très rigoureux. Ça me va très bien parce que dans ma passion donc qui est la musique, on a besoin d'avoir aussi ces qualités. Oh, on travaille en agile, on bosse pour que le projet progresse de manière continue et on prend des feedbacks réguliers. Et en musique, bah, c'est un peu pareil. Je bosse pour que mon niveau technique progresse de manière continue. Asking only wages, I come looking for a job. On a des managers qui, qui sont très à l'écoute Ils n'hésitent pas à nous faire évoluer, à nous faire grandir Donc là actuellement je suis en train d'évoluer sur un poste d'analyse transverse Quand on prend en responsabilité, on arrive à, à grandir Tout ça, ça me permet d'avoir un très bon équilibre personnel D'être bien dans mes baskets, au travail, comme dans mes passions Buffalo, Merci. And we'll do it together.